Bonjour à toi chers spectateurs, les vedettes du Palma Show, donc leur deuxième long métrage en tant qu'équipe. Euh... C'est un film qui semblait avoir un pitch plutôt accrocheur, mais je sais pas, je dois avouer que même si je trouvais l'idée vraiment fun et qu'on pouvait se dire que ça pouvait suffire à emmener un long métrage de bout en bout, je pouvais pas empêcher de me dire que pour un film qui semblait assez conséquent, ça semblait être un concept très court. Mais après, c'est le palmachot. C'est une équipe que personnellement j'apprécie beaucoup, donc je me suis dit, pourquoi pas, sait-on jamais Ça peut être réellement surprenant. Le résumé pour faire simple, Daniel est un homme solitaire, un grand loup qui avait visiblement une grande carrière de chanteur devant lui, qu'il a choisi de délaisser. Stéphane est l'employé du mois, le mec parfait dans une équipe de boulot, mais qui est un grand solitaire dès qu'il s'agit de se faire des amis. Deux hommes opposés, qui vont pourtant faire équipe pour se sortir de la galère. L'idée est bien. On va partir déjà là-dessus. L'idée est vraiment bien. Je trouve que le concept de vouloir jouer justement avec l'univers de la télévision, un univers que justement Jonathan Barré, Grégoire Ludig et David Marseille connaissent bien, c'est une idée qui fonctionne. Et on va dire que réellement le film est maîtrisé durant une bonne heure. Mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et c'est dommage parce que je sens profondément qu'il y a une vraie bonne base de travail qui est bien utilisée et qui en même temps... Cherche à jouer avec les codes de la télévision tout en exploitant de la manière la plus intéressante possible le regard que ses auteurs ont sur celle-ci mais également que le spectateur peut avoir sur celle-ci et là-dessus c'est très très bien fait. Mais derrière, le truc n'arrive pas à tenir réellement parce qu'il est basé sur un concept que je trouvais très fort sur la folle histoire de Max et Léon mais qui ici n'a pas le même impact parce que c'est pas le propos de base. Là où Max et Léon, c'est vraiment deux mecs paumés au milieu de l'histoire, l'histoire avec un grand H, mais également leur histoire avec un petit H, là ici, le fait de mettre deux personnages radicalement opposés l'un avec l'autre et d'en faire un film de potes, pour justement jouer avec le décalage qu'on a pu avoir avec des de Depardieu et des Pierre Richard ou des Bourville et des Deux Funès, ça, ça pouvait être intéressant, mais baser l'entièreté d'un film avec un concept comique qui les dépasse un peu uniquement sur cette idée, ça ne fait pas tenir le long métrage. Mais encore une fois, c'est dommage parce que je pense profondément qu'il y a une bonne base de travail, qu'elle est quand même bien exploitée, mais ça suffit pas malheureusement. La comédie jouant sur des deux de cinéma, on en connaît plein. Et pour le coup, sur le papier, c'est une super idée qui peut permettre à un concept simple de tenir sur la longueur par le biais d'une alchimie qui peut potentiellement suffire à porter une ambiance et une émotion qui tient un bout de cinéma finalement très simple. Jonathan Barré met une nouvelle fois en scène David Marseille et Grégoire Ludig le temps d'un moment de cinéma un peu trop simple pour ce qu'il a à nous proposer, donnant lieu à une comédie joyeuse, mais trop faible. Un bon concept, mais trop lisse. À une bonne base de travail qui ne décolle jamais réellement. La faute sans doute à deux personnages trop charismatiques et un scénario qui a du mal à les suivre. En termes d'écriture, le film est donc basé sur une idée de Jonathan Barré et comme la folle histoire de Max et Léon, écrite par David Marsay et Grégoire Ludig. Déjà, il faut mettre en avant le point réellement et purement positif et très fort de ce film, le duo de personnages qui est mis au centre de son métrage, Daniel et Stéphane, est une pure merveille. En termes d'écriture et de conceptualisation de personnages, c'est fantastique à regarder parce qu'on sent dès les premières minutes qu'il y a un vrai travail autour de leur caractère, autour de leur opposition, autour du fait que ça soit deux protagonistes slash antagonistes l'un envers l'autre et qu'au travers de ça, on va réussir à jouer sur un comique de décalage qui tout du long du film va passer son temps à osciller entre dialogue décalé, situation outrancière... Euh, petit jeu entre eux, leur caractère et le décalage par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Tout ça, c'est très intéressant et vraiment en termes de caractérisation et de conceptualisation de personnages, c'est génial. Mais du coup, on se retrouve face à un point qui est tellement puissant que tout est obstrué autour. C'est terrifiant, mais on est typiquement sur l'exemple du film où on a des personnages qui sont tellement puissants et tellement bien conçus que l'aventure qui se passe et qu'ils se met en place autour d'eux ne réussit pas à assez bien les faire tenir. Et je l'avais déjà évoqué au travers de d'autres films, mais c'était déjà aussi un peu présent sur la folle histoire de Max et Léon, il y a une telle puissance qui se dégage de ces deux protagonistes que du coup derrière on a l'impression que tout semble un petit peu fade et que le récit qui prend place autour d'eux n'est pas aussi impactant finalement ce qu'ils dégagent eux en tant que personnages. Et du coup, bah, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant parce qu'on se dit qu'on aimerait voir ces persos dans un contexte qui soit plus puissant et surtout dans un contexte où leur caractère soit égalité avec leur aventure. Et malheureusement l'aventure est trop anecdotique ou alors trop diffuse et a tendance à trop s'éparpiller et à pas réussir à concrètement acheminer les situations et, et bah, au bout du compte, on, bah, on passe la face, on s'ennuie un peu au bout d'un moment. Ces personnages aussi forts puissent-ils être Ludig et Marseille font de l'idée de barrer quelque chose d'entraînant durant une première partie d'écriture qui sonne bien et qui rend ce duo particulièrement loufoque et jovial à suivre, mais c'est lorsque l'on arrive à la deuxième moitié de ce script que l'on se rend compte de la faute évoquée avant. Car à vouloir trop baser l'ensemble de leur écriture sur le charisme de leur personnage, on en oublie de créer un contexte, de développer une forme, de construire un acheminement de situation qui ne soit pas trop anecdotique. Or ici, c'est exactement ce qu'il se passe, et franchement pour le coup, cela déçoit un peu, il faut l'avouer, tant l'ensemble aurait pu être bien plus dynamique. En termes de mise en scène, Jonathan Barré est vraiment un très bon cinéaste dans le sens où il arrive à la fois à jouer avec les situations qu'il met en scène mais également à jouer avec les personnages. Ce qui est très fort parce que, comme je l'évoquais dans l'écriture, on a justement ce petit problème qu'on a deux personnages très forts et que les situations ne sont pas forcément à égalité justement avec ces personnages. Je vais prendre un exemple tout concret euh, que Jonathan Barré mettait très bien en avant dans l'interview. C'est le fait qu'il a voulu avec le plus de crédibilité recréer la séquence du jeu, le prix à tout prix. Et cette petite idée toute simple caractérise pour moi toute la force qu'il a envie de donner à son film, c'est-à-dire une vraie crédibilité comique au service d'une crédibilité cinématographique. Et c'est exactement ce qui se met en place ici. On a cette puissance et cette force de vouloir rendre les situations crédibles pour faire en sorte que la comédie n'en soit que plus impactante sur l'esprit du spectateur. Et moi je trouve que du coup, en tant que cinéaste, c'est une réelle ambition qui emporte une grande majorité du film. Mais, et c'est encore une fois un gros mais malheureusement, je trouve que... Euh, comment dire Le film fait un peu boule boule de Covid. On a l'impression que c'est un concept très simple, enfermé dans une idée très simple, avec des décors très simples et des situations très simples. Et le problème, c'est que c'est très paradoxal, mais du coup, on se retrouve devant un film qui fait premier film, alors que c'est le deuxième. Et on pourrait presque se dire que les vedettes auraient pu être leur premier film, et que la folle histoire de Max et Léon aurait pu être leur deuxième. Tant l'ambition de la folle histoire de Max et Léon ne semble plus forcément aussi présente dans Les Vedettes. Donc c'est un peu paradoxal. Et du coup, c'est un peu perturbant parce que, ouais, c'est comme voir des. Je sais pas, ça serait comme voir des mecs qui auraient fait pour premier film un truc surdimensionné et se dire pour le deuxième, ben, si on faisait un truc plus minimaliste, justement. Donc c'est une ambition. Et du coup, ici, je trouve, ça ne rend pas aussi bien que ce que l'on pouvait attendre. Jonathan Barré est un cinéaste qui sait comment jouer sur la comédie de gag avec frénésie et efficacité, et prouve surtout une nouvelle fois qu'il est un auteur comprenant le duo comique et saisissant parfaitement comment les mettre en relief pour jouer le plus possible avec eux et leur présence à l'écran. Cela suffit à rendre une grande majorité du film digeste et tonique, mais ne permet pas à l'œuvre d'éviter de nombreux instants de flottement où l'on sent que le metteur en scène ne sait pas comment rendre son récit plus vif d'esprit, donnant ainsi un peu la sensation que l'ensemble du métrage se repose constamment sur ses acquis et ne parvient pas réellement à se renouveler. En termes de casting... Comme, comme d'habitude en fait, j'ai envie de dire, avec le palmachot, le casting est vraiment très intéressant. Tout simplement, Julien Pestel. Je vous donne Julien Pestel. Julien Pestel, pour moi, c'est un immense comique. Ici, il est dans son univers et en même temps dans l'univers du palmachot. C'est fou, mais il a une aisance à l'écran, c'est dingue. Euh, derrière, on peut citer Damien Gillard, on peut citer Gaëlle Lebert, on peut citer Juliette Pl Plumesco, on peut citer Théo Grosse, Patrick Onglatt, on peut citer Alexandra Gentil, on peut citer Cécile Domji. Tous les acteurs sont vraiment bons parce que on sent que là, ils ont été castés réellement pour rendre crédible leurs personnages et pour ne pas occulter les deux protagonistes principaux. Et contrairement au premier film du Palma Show, La folle histoire de Max et Léon, qui avait des seconds rôles assez impressionnants, ici, justement, le fait de. Mettre en avant des acteurs qui sont extrêmement talentueux et qui ont des gueules de perso, je trouve ça rend hyper bien et ça fonctionne du feu de Dieu, même si bien évidemment on va surtout retenir le duo que forment David Marseille et Grégoire Ludig à l'écran parce que les deux sont comme d'habitude juste géniaux. Marseille et Ludig dégagent encore une fois quelque chose d'impressionnant à l'écran. Les deux acteurs et auteurs portent leur bébé avec une telle passion qu'ils veulent par tous les moyens donner vie à leur protagoniste et pour le coup, il bah, faut avouer, ça marche. Au bout du compte, les vedettes, c'est bien, mais je pense que ça aurait pu être plus intéressant si ça avait été plus équilibré le film est drôle c'est indéniable le film est vraiment drôle joue très très bien avec ces situations et notamment ses deux protagonistes mais derrière c'est trop frêle c'est parfois trop simple c'est parfois trop anecdotique et ça a deux personnages tellement puissants que nous derrière on est un peu en train de regarder ça en se disant ouais c'est sympathique mais c'est un peu dommage pour moi c'est pas une déception c'est juste que je pense que ça aurait pu être plus intéressant si ça avait été un peu plus intense et plus court voilà on va dire ça comme ça mais en tant que tel les vedettes du palmacho vous allez passer un bon moment devant c'est clair et net et si vous êtes fan du palmacho vous allez adorer après pour moi je pense qu'on aurait pu en attendre un petit peu plus d'un tel film et d'un tel projet surtout venant de la part de trois auteurs que je trouve extrêmement talentueux voilà c'est juste ça mais sinon ça reste vraiment à voir ça reste quand même cool a plus